Alors en fait j'ai raté littéralement mon intro mon outro de la euh, semaine dernière Parce que j'ai dit vous abonner mais en fait vous euh, n'êtes pas, pas obligé c'est juste que voilà je vais le dans dans l'esplay et je vous propose de jouer la Emily is away donc aujourd'hui la, la semaine dernière on avait dit plein de trucs à Emily pour que justement elle euh, on a préparé le terrain quoi comme vous avez compris donc 2003 c'est l'année où euh, voilà alors, nouveau petit logo. Alors, nous, on adore les films. Alors, on peut prendre un truc, non, un truc. On va paraître un mec relou. On va mettre Pirate des... Oh, Nemo. Nemo, c'est bizarre. Par contre, si tu mets une fille, là, elle te remballe rend... direct. Alors, alors c'est soit Nemo, soit ça. Pirate des carrières. Allez, on a un mec... Euh... On a un mec, euh... voilà, quoi. Je suis allé... Ah Emily, elle a pris... Euh... Je sais plus quoi. Salut, Tristan. Comment ça va Alors... Alors, ah, je, je suis en train de faire mon, euh, mais mon boulot euh, et j'écoute de la musique et toi? <rire> Videogames, games non, just Shilling, Bon, allez, bon tout, hein. je travaille aussi, hein, tout aussi. Tu vois, on est mais des mecs qui. What music are you listening to? Non mais non non! Je dis, qu'est-ce que tu écoutes euh, tu? Snow Patrol. Euh, bon, bah... alors. Là, je t'explique. On, on, La le, le technique euh, du mal alpha. Là, je, je sens qu'il y a un féministe dans les commentaires qui va dire Eh, hey, mais oh, c'est n'importe quoi. Alors, je t'explique. On, on va lui dire euh, Oh non, je connais pas. On va dire Ouais, je connais pas. Moi, j'ai mes titres à moi. <rire> Vas-y, hein. Je pas. Ah, tu devrais écouter, je te jure, c'est vraiment bien. Bon. C'est vrai que ça fait du recul, mais hum, au moins euh, parce que je connais pas du tout moi personnellement, alors je pourrais pas te dire du tout. Euh, voilà. So, euh, tu aimes beaucoup euh, ton école là euh, Pas ennuyeux, c'est drôle, c'est difficile. C'est difficile, ça veut dire que on n'est pas abonné. Oh, oh, c'est drôle. Non, merde, merde, merde, merde échappe. Non, cancel. J'ai de la chance et. samoli ouais. Alors j'ai de la chance et j'ai beaucoup d'amis là-bas, c'est ce que j'ai compris. c'est bien. Moi, mon côté, c'est un peu ennuyeux. Tu devrais visiter. Alors, qu'est-ce que tu vas faire House party House party Ouais, c'est comme ça, des fun Hey, house party Hanging or out with friends, non, on va commencer à rentrer biscuit là. Tu vois, le biscuit il arrive, on lui montre le biscuit. Ouais, je vais faire euh, to go avec ma friend. Quoi Alors voilà, on va faire une house party. C'est les trucs dans Hollywood là. Enfin, Hollywood, euh. Ah, waouh, ça a l'air cool. Euh, je vois pas trop euh, ah, euh, euh, t'inquiète pas je vais bah, je vais faire attention voilà je vais faire attention ah. eh, le... c'est marrant la faute tu vois c'est marrant ça C'est <rire> horrible il avait fait une faute puis l'a effacé euh, non euh... Euh... Ah, hein. alors là le biscuit je sais pas ce qu'il fait et voilà le trou le, le, pour tremper, le, la tasse de thé pour tremper le biscuit, elle s'éloigne elle, elle dit que, voilà, elle se promène dans son dortoir et qu'elle expert que Brad, elle s'est fait une petite team j'ai l'impression que Brad, il va un peu nous voler. Donc, euh, ce que je prenais, Brad, ça se fait vraiment, hum, c'est qui, Brad Bah, je lui ai bien demandé, c'était qui, qui Brad who Qui Brad parce que moi, je vois là, je suis voilà, voilà, voilà, protecteur, voilà. Euh, Brad, oh, c'est un... mon petit ami. Quoi, Quoi Mais Non Quoi Non je... <rire> Le biscuit petit biscuit là, il est mort, tu vois. Voilà. Le biscuit, il... la tasse de thé. Elle est partie pour tremper un autre biscuit, tu vois. Moi j'ai acheté un bon spéculo, Et puis elle a préféré le granola, là. Euh... Ça fait euh, un moment qu'on. Ça fait quelques mois qu'on en couple. Ah, oh, c'est bien. <rire> Ça fait. Ah, bien. Ah, je suis content pour vous. Ah, et alors Yeah, whatever. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire de. Qu'est-ce que vous allez faire de. J'ai bien cité. Il commençait à taper autre chose, tu C'est bon, j'ai vais pas de méchant. Euh... Ouais, tu te rappelles euh, la partie de l'autre fois Et eh ben en fait. Euh... <rire> Attends 5 minutes Oh Mais please Alors, apparemment, pendant qu'elle euh, était loin, euh, Brad lui a une dizaine de messages sur la façon dont il se sentait. Alors, au début, je pensais que c'était vraiment bizarre, mais après, en un certain temps, je me suis rendu compte que c'était un peu courageux. Ok. Euh, on a commencé à parler euh, des, des vacances et puis on a réalisé et puis on est réalisé que nous allons à la même école. Ensemble, oh, blague <rire> euh, Du coup, euh, euh, nous, nous avons ici... Bon, voilà, En gros, ils sont sortis ensemble. Enfin, du coup, euh, l... est-ce que tu l'aimes Ah ouais, c'est pas mal. Est... <rire> Est -ce que... <rire> Là, Là. Si on dit « Is he your best friend » parce que c'est ton, ton meilleur ami et qu'elle dit « répond Oui » Là, je sens que c'est juste le trou euh, à la perche, quoi. Euh, qu'est-ce qu'il aime Bon, qu'est-ce qu'il aime, parce que... Euh, qu'est-ce qu'il aime, du coup bon, Je me renseigne, hein, moi. « euh, He's smart and funny. Et il me comprend. C'est ça. Connard. <rire> a jerk, ça veut dire quoi ça, jerk Alors, Parfois, euh, il fait vraiment l'abruti, mais euh, sinon. Euh, il peut être cool, quoi. Enfin, un abruti, voilà. Oh, mon, attends. Euh, il a un abruti avec toi. Attends, il a un abruti avec toi. Je vais le casser la gueule, tu vois. Je vais le casser la gueule. Oh.. Euh, Ouais, voilà, hein. mmh, mmh. Ah bah du coup, j'ai... Je pense juste que nous avons des arguments différents, nous avons des philosophies différentes. On dire. Et... Euh, on est vraiment stubborn. Stubborn. Stubborn, ça veut dire quoi sans stubborn euh, Et parfois, il est vraiment têtu avec les gens dont... Euh, voilà, euh, direct, non, tu, tu le quittes. Euh, Soon the like, bah, c'est vraiment une mauvaise relation. Ouais, c'est vraiment vraiment, Amy. c'est une mauvaise relation. Voilà, moi direct, hein. je suis direct, tu devrais sortir avec moi. Hein. Alors, je pense que c'est une relation normale envers les couples. Euh, de s'engueuler parfois euh, bah non euh... je ne te traiterai pas comme ça <rire> je ne te traiterai... traiterai pas comme ça euh... je pense qu'ils s'en foutent toi en fait moi c'est bien ça je pense qu'en fait ils en toi, hein. quoi mais, mais, mais, mais il est là. Ah, non non mais qu'est-ce que t'as fait le gâteau là Qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que t'as fait le gâteau là C'est. Il écrit un truc bien et puis il a des faces. Pourquoi il fait ça Donc, euh, Just. Euh, ce sont les gens qui sont comme ça et qui se foutent de. de toi. Pourquoi il a ça <rire> Il se fout de ta gueule, c'était bien ça, mais non Pourquoi oh, il a écrit ça Écoute. Euh, je pense que c'est bon. Euh, J'ai pas envie de parler de ça avec un anonyme. Euh, euh, je suis désolé. je t'aime bien. Ah, je suis désolé. Bon, c'est bien. Je suis désolé. Juste, je suis désolé. Ah, je suis désolé. Je veux juste te rendre heureuse. Oui, c'est vraiment le truc. Mais je suis. Je, ouais, je te le promets. Donc. Euh, Euh, je devrais rester. Euh, bah euh, ah, bah je, te, je, je suis heureux, je te le promets. Euh, alors waouh, wow, I alors s'il est tard, je devrais euh, aller à la fête. Euh, pas toi? Bah je peux rester. I can stay. Je peux rester. Je pense que je peux rester. Bah oui, parce que moi je suis comme ça. <rire> C'est vraiment cool. Euh, C'est vraiment cool euh, pour toi, but. Euh, J'ai pas envie euh, que voilà. Tu, tu, tu, tu. Je sais pas trop quoi. Bon allez, euh, see you later. Si ya. Allez, salut. On m'a vu le. Au revoir, là, ça n'a. Ça n'affecte rien du tout. Donc voilà, je pense que nous avons terminé le magnifique 2003 et 2003. C'était magnifique, franchement magnifique. 2003, c'était le gâteau qui, qui c'était pas le gâteau, c'est la tasse de thé qui s'éloigne. Je comprends pas. Et le gâteau, il s'est éloigné alors qu'on l'a approché. Non, j'ai pas compris ça plusieurs fois. Le gâteau fait des trucs bizarres, je trouve, franchement. Faut le dire. Euh, voilà, le gâteau est bizarre. Alors franchement, j'ai peur. J'ai peur de ce que va faire le gâteau. Euh, parce que voilà, ça me promet rien du tout euh, donc euh, voilà, je suis heureux de vous dire enfin, je ne suis pas heureux mais je suis désolé de vous dire que nous avons terminé cet épisode de Emily is Away donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as en pensé dans les commentaires et euh, si toi le gâteau s'est approché parce que moi je comprends pas le gâteau et même pas aussi, on n'est on pas, pas direct, hein, nous. Peut-être qu'en 2004, on va être direct, hein, tant pis. Allez, salut les...